Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Ici vous trouverez des MP3 de relaxation, d'hypnose, de détente. Vous pourrez profiter de moments agréables et apprendre à développer vous-même votre propre bien-être. N'hésitez pas à me laisser un ou plusieurs commentaires et à me faire part de vos envies. Vous pourrez également me rejoindre sur Facebook et sur mon site, vous trouverez aussi des articles, des contes, des métaphores, des citations et des poèmes thérapeutiques dans une thématique de bien-être. Je suis psychopraticienne à Nancy et je propose une relation d'aide grâce à des outils comme l'hypnose, l'art-thérapie, le rêve éveillé, la relaxation. Je propose également de l'aide au sevrage tabagique, le tout dans une optique de thérapie brève, afin de permettre le soulagement le plus rapide, complet et durable du problème. Bonne visite et bon voyage